je pense qu'on est le 3 octobre 2020, c'est samedi, euh, ça dure 5 minutes 45 secondes, c'est à Rimouski. On voit Alexis Cossette-Trudel ici euh, avec un masque et euh, la squad anti-émeute et tout ce que vous voulez est installé présentement à Rimouski. Euh, écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet euh, de pouvoir constater la délinquance de tous ces gens-là. Quand on dit de tous ces gens-là, on parle euh, des policiers qui sont là sur ordonnance de Horacio Arruda et de François Legault. Je ne parle pas du peuple, là. mais je l'ai fait vite, là, le clip vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de le, de le reprendre pour donner des explications, pour pas qu'on interprète mal ce que je dis. Je continue. Euh, je sais que les policiers ne sont pas au courant, ou s'ils sont au courant, automatiquement, ils devient encore... Ça devient encore plus dangereux pour... Ils ne sont pas au courant du fait de la fameuse dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les libertés fondamentales. Donc, c'est-à-dire qui déroge au fait que les gens qui portent des masques, c'est dans leur liberté à eux, les gens qui n'en portent pas, c'est dans leur liberté à eux aussi. Là, ils dérogent à toutes les libertés fondamentales. Et, et euh, le, le goût, François Legault a demandé aux organisations de porteurs de masques de dénoncer ceux qui n'en portent pas. Donc, euh, il vient de créer une division. Il vient tout simplement de violer en plus de ça l'article 2 euh, de la Charte canadienne sur les libertés fondamentales. Et il utilise l'article 33 euh, de la dérogation de la Charte canadienne pour déroger à l'article 2 de la même charte et pour déroger aux articles 7 à 15, qui va faire que ces gens-là, quand ils vont passer devant les juges, vont tout perdre, les juges vont toutes les condamner, parce que les juges sont eux-mêmes délinquants, parce qu'ils eux-mêmes doivent appliquer la dérogation aux lois, aux jugements, par leur pouvoir discrétionnaire, entre autres. Donc, automatiquement, c'est l'anarchie et euh, on continue, on va voir ce qui va se passer. Oui, dans le sens où ces gens-là acceptent pour leur famille, pour leurs enfants... On parle des policiers. Pour leurs parents, pour leurs grands-parents, ces gens-là acceptent la délinquance du système parce qu'ils doivent garder leur job pour payer leur loyer. C'est les policiers tout le temps, là. on parle des policiers, là, de la sécurité publique et de l'escouade anti meute. Là. Leur nourriture, leur maison, mais ils se moquent des autres gens qui sont malades les autres gens qui vont à l'hôpital et tout ça. Donc... Quand on dit des gens qui vont à l'hôpital, des gens qui sont malades, euh, il se moque aussi des gens qui ne le sont pas, surtout des gens qui ne le sont pas qui sont là. Parce que les gens qui sont malades, c'est pas nécessairement du COVID, mais Horacio Arruda l'a déjà dit. Il dit, on a décidé de prendre toutes les maladies au complet, puis on a tout décidé que c'était tout du COVID. Ça a été rendu public. Donc, ça ne se pardonne pas, ça. Ça prouve que c'est tout faux, ça, ça prouve que toute la, le mach, la machination politique et judiciaire actuellement, elle est au service des marchés boursiers, de GSK et de Medicom ici qui se sont installés à Québec. GSK, c'est une compagnie pharmaceutique qui fabrique les vaccins et Medicom fabrique les masques. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Et là, c'est les juges qui devront éventuellement refuser toute poursuite judiciaire qui leur, a, qui leur sera déposée et qui obligera un juge à juger une cause de COVID, de coronavirus ou, euh, ou de pandémie. De, de, comment je peux dire COVID, coronavirus ou de pandémie quelconque, alors qu'il n'y en a pas ici. Il peut en avoir ailleurs, mais pas ici. Ici, il n'y a pas de pandémie. On sait que la pollution... Vous savez, il n'y a pas de pandémie ailleurs, parce que quand ils ont fait euh, des rapports et les analyses à travers le monde actuellement, c'est complètement ridicule. L'avortement, c'est épouvantable, l'avortement, tout ce que ça peut entraîner. Euh, c'est des millions de morts, c'est plus de 3 millions par année. Euh, euh, pas par année, par mois. 3 millions de morts par mois sur notre planète. Alors que du 1er janvier au 14 avril 2020... Euh, la moyenne dans le, dans le monde pour le coronavirus, c'était 120 000 personnes par mois. 120 000 personnes par mois. C'est pas beaucoup par rapport à l'avortement. L'avortement, c'est un meurtre commis par les gouvernements qui ont fait des lois. N'oubliez pas que la loi sur les laboratoires médicaux de 1972 au Québec, la loi L-0.2, l'article 1J, stipule qu'un enfant fétal, c'est un défunt, et que l'article 223.1 du Code criminel, euh, qui, euh, qui, qui est appliqué par les, les policiers, par l'escouade anti-émeute et par la, la sécurité publique, dit bien à quel moment le gouvernement décide qu'un enfant devient un humain. Et les policiers ne sont peut-être pas nécessairement d'accord avec ça. Parce qu'on touche aussi à leurs enfants, puis que leurs enfants ne sont pas des humains. Puis si ce n'est pas des humains, c'est comme des animaux. Puis des animaux, bien, qu'est-ce si vous voulez, il y en a qui est traitent de toutes sortes de façons. Et euh, on ne peut pas arriver et dire qu'un mandat de perquisition aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'applique, même s'il y a quelqu'un qui a un mandat de perquisition pour entrer chez vous, ça ne s'applique pas. Parce qu'ils sont tous de mauvaise foi, ils nous mentent, ils nous trompent. Ils ne respectent pas ni les lois ni les jugements. J'ai tout ça, moi. Moi, ça fait 25 ans que je fais la preuve, c'est dans mes dossiers que tous les juges, les avocats, ont violé, ont dérogé aux jugements qui ont été rendus en faveur de ma personnalité juridique et en ma faveur à moi comme représentant autorisé de la personnalité juridique qui m'a été confiée en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et les juges, quand ils m'ont refusé à plusieurs reprises dans plusieurs instances judiciaires un peu partout au Québec ils disaient que ça violait l'article 128 de la loi du Barreau qui fait que je ne suis pas avocat mais ben, c'est tout il n'y a rien qu à ne pas me confier une personnalité juridique donc le gouvernement doit plusieurs millions à chaque tête au Canada parce qu'ils nous ont confié de force par adhésion par l'ignorance de nos parents, ils nous ont confié une personnalité, juridique qui n'a pas de vie, qui est la propriété du gouvernement, qui a un numéro d'assurance sociale, qui est un prénom et un nom de famille, et qui n'est pas un nom propre, parce qu'un nom propre n'est pas un prénom, n'est pas un nom de famille non plus, et un prénom n'a pas de numéro d'assurance social, alors qu'un prénom usuel, c'est-à-dire un nom propre, n'a pas de numéro d'assurance social. Un nom propre n'a pas de numéro d'assurance sociale, parce que ce n'est pas un prénom. Le prénom ou un numéro d'assurance sociale, c'est un prénom usuel. Et même si c'est un prénom inusuel, un prénom ne sera jamais un nom propre. Jamais, jamais un prénom va être un nom propre. Parce que même s'il y en a qui ont seulement un prénom, dans le document en question, on le voit sur le talon, le nom est en réversion. Ça, c'est le prénom usuel. Et sur la partie supérieure, le nom n'est pas en réversion. C'est la partie où il y a le numéro d'inscription de naissance. Ça devient un nom propre. Donc, votre nom propre devient un prénom. Il est converti en prénom et un prénom n'a pas de vie. C'est la propriété du gouvernement. Il y a un numéro d'assurance sociale. Il n'a pas de vie. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang. Il est inanimé. C'est une personne physique ou tout simplement une personne raisonnable aussi. On dit raisonnable parce que la raison, c'est quoi? C'est rien, c'est l'esprit. Et nos gouvernants ne sont pas des gens qui ont l'esprit, qui ont un esprit. Qui ont, vous comprenez, ils n'ont pas d'esprit, ces gens-là, à agir comme ils agissent actuellement. Parce qu'ils ont dérogé à l'article 93 de la Constitution canadienne, ils ont dérogé à la Reine, qui est chrétienne, et ils ont dérogé à Lise Thibault, et à son statut de lieutenant-gouverneur par un faux, par un faux souverain, par un imposteur qui, ne, qui refuse de donner son nom, et je n'ai pas fini avec ça. Et ceux qui vont être coincés avec ça, ils sont bien mieux de pour être protégés par les policiers, parce que là aussi, ça pourrait amener une guerre civile. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas le droit d'arriver et de détruire un système politique. Moi, je suis là pour le corriger, je ne suis pas là pour le détruire comprenez? Donc, euh, je continue ici. Elle a quelque chose à faire là-dedans. Euh, tout le monde est malade un peu partout. Euh, Donald Trump, actuellement, euh, semble-t-il... Et oubliez pas qu'on va être encore plus malade là, dans quelques semaines, puisque vous le savez, l'automne, chaque année, depuis 100 ans, chaque année, l'automne, là, euh, les, les, les, les tribunaux sont remplis euh, il déborde. Et n'oubliez pas une chose, hein, c'est à, à cause de la gratuité du ministère de la Santé publique que nous sommes dans la merde présentement ici. Parce que la gratuité, ils disent que le système de santé est gratuit. Moi, on m'a enlevé le numéro d'assurance sociale. C'est-à-dire, pas le numéro d'assurance sociale, c'est ma personnalité juridique. Mais à ma personnalité juridique, il y a un numéro d'assurance sociale, et lui a enlevé sa carte d'assurance maladie. Donc, automatiquement, s'ils lui ont enlevé la carte d'assurance maladie, il n'a plus droit de servir comme nom de chose, comme nom d'objet, pour que moi, son représentant autorisé, je sois traité à l'hôpital ou dans une clinique privée ou quoi que ce soit. Vous comprenez? J'ai voulu m'acheter euh, des produits pour ma santé euh, chez Proxime, ici, mon voisin qui n'est pas loin. Et Proxime, on dit non, euh, vous n'êtes pas éligible à aucun service de l'État. Vous payez ce que vous commandez parce qu'on ne vous voit pas dans, à nulle part euh, dans l'identification euh, euh, d'un client de la santé publique. Puis quand on est un client, ben automatiquement, un client, dans sa vraie définition, c'est un esclave. N'oubliez pas ça non plus. qu'il ait pris du coronavirus ou du COVID ou peu importe, mais c'est normal, il est en élection, donc il doit satisfaire et plaire aux gens qui ont le coronavirus en étant comme eux. Il a pas le choix, il est obligé de faire ça. Parce qu'il doit se, aller chercher le plus de gens possible à son, à son avantage à lui pour pouvoir les servir éventuellement. Donc, on va écouter ce qui se passe. C'est Alexis Gossette-Trudel. Je, je l'enregistre immédiatement. Voilà. Euh, là, voilà. Salut tout le monde, on, va, on est à Vimouski. On va vous montrer les images. La police semble vouloir... Euh avancé sur la foule, ils ont déployé euh, l'anti-émeute. Il s'agit ici de provocation policière, La manifestation est pacifique. La plupart des gens, euh, en tout cas, on le masque pas loin. Mais ici, euh, il semble que le Cavaccio ait a déclaré la manifestation illégale. La police est en train de se, euh, de se positionner. On va vous euh, montrer les images sera toujours vainqueur, un peuple uni. <rire> Ha ha ha Je actuellement parce que vous savez qu'il y a quand même une capsule vidéo quand je me suis présenté au parc minor à Granby. Euh, je, me, je me tiens responsable de tout ce qui peut arriver sur la question du COVID-19, du coronavirus ou de la pandémie euh, face à Horacio Arruda, entre autres, euh, parce que ce, cet homme-là ne lâche pas. Comme j'ai dit tantôt, la question euh, du, premier, euh, du président des États-Unis, c'est une question politique. Il euh, doit rejoindre tout le monde. Donc, il euh, doit faire déclarer que lui-même a euh, le COVID. Vous comprenez? Parce qu'il doit plaire à tout le monde. Et actuellement, à Ouda, ici, les gens, il n'y a pas de pandémie, a absolument rien. Tout a été prouvé par des spécialistes en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et il y a des témoignages de familles, de pères de famille. Ces gens-là ont été élus. Ces gens-là là, qui vous pénalisent, qui vous punissent actuellement par la Sécurité publique, par la Sûreté du Québec, par l'escouade anti-émeute et tout ça, ces gens-là sont délinquants et l'escouade euh, anti-émeute euh, va avoir quand même un document de moi, c'est certain, ils vont l'avoir immédiatement. Je suis quand même responsable de tout ça. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là travaillent contre eux en travaillant contre vous. Toute personne son qui sont policiers qui veulent avoir un salaire, s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire actuellement, perdent leur salaire. Vous comprenez? Il faut comprendre, c'est nos enfants en même temps, c est, c est, ces policiers-là, cette sécurité-là, cette escouade anti-émeute, appelez ça comme vous voulez. Ils perdent, ils sont entre l'arbre et l'écorce actuellement, et moi je vais là pour autant pour les protéger que pour protéger les gens qui sont présents actuellement chez vous. Parce que c'est la, la Charte canadienne actuellement qui déroge à toutes les lois, à tous les jugements, à tous vos contrats, à toutes les signatures, à toutes vos démarches devant les tribunaux judiciaires, qui dérogent partout. Et les juges doivent déroger du bon sens, ils doivent déroger de l'honneur, ils doivent déroger de Dieu, ils doivent déroger de l'humanité, de la nature humaine, ils doivent déroger de tout. Pour satisfaire un prénom, un nom de famille et un numéro d'assurance social qui appartient au gouvernement et qui rapporte des millions de dollars, étant donné qu'il y a 37, millions 700, 7, 37 millions 700 000 euh, numéros d'assurance sociale actuellement au Canada, qui rapportent énormément sur les marchés boursiers, et le PCU en question, écoutez, le gouvernement veut vous, euh, vous charger ça sur les impôts l'année prochaine. Et euh, ça, ça veut dire qu'étant donné qu'en plus de ça, nous sommes endettés à 180 de nos revenus par le gouvernement, qui viole les lois, qui viole les droits, euh, J'ai Je viens de faire une capsule vidéo là-dessus et euh, cette capsule vidéo-là, je viens de la mettre sur Facebook et euh, vous allez voir c'est vraiment quelque chose de très particulier euh, et euh, là, mais ben, ça va être les avocats, c'est pas les policiers, ça va être le cabinet des avocats qui s'occupe de la sécurité publique, qui s'occupe de l'escouade anti-émeute, qui s'occupe euh, de tout ce qui peut mettre en infraction. Euh, les policiers, euh, le cabinet d'avocats qui s'occupe du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales, parce qu'oubliez pas que le tabac, l'alcool, la cigarette, ainsi que l'industrie de la construction, c'est quatre éléments totalement criminels, parce que quand ça passe devant les tribunaux, quand il y a une poursuite judiciaire, c'est en chambre pénale et criminelle, donc le travail, quand on dit que le travail est rendu criminel, c'est que le travail des policiers est aussi criminel. Tout ce qui est travailleur, c'est criminel, dans le sens où n'importe quoi peut se produire, étant donné que la fameuse dérogation à l'article 33 permet à tout le monde, sans exception, sans exception, tout le monde, tout ce que vous faites, tous les métiers que vous, vous occupez, ça permet à tout le monde de déroger aux lois, aux jugements, sauf que nous, nous n'avons pas de police dans notre société pour se battre contre les policiers du gouvernement. Vous comprenez? Donc, euh, c'est... Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'article 33 de la Charte canadienne, un, ça a déclaré une guerre civile ici. La guerre civile, elle est déclarée par l'article 33 de la Charte canadienne. Et éventuellement, c'est pour ça que je dis aux gens, restez tranquilles. Là, ça, il fallait voir comment agirait le gouvernement. Alexis Cossette-Trudel, vous avez bien fait. Stéphane Blais aussi. Vous, vous êtes à Coutimi On voit qu'il y a des gens qui vont, qui vont payer des sommes là-dessus. Je ne condamne pas et je ne blâme pas les policiers. Là. Oubliez ça. c'est pas la question de ça. C'est plutôt leur, leurs avocats que je vais ramasser. Mais pas les policiers. Jamais je vais ramasser les gens qui sont là pour protéger la population. Et c'est sans doute pour protéger la population en se protégeant eux-mêmes, euh, en protégeant leurs revenus et leurs salaires, qui vont aller chercher un peu d'argent à gauche et à droite. Mais ils ont quand même une assurance responsabilité, ces gens-là. Donc, euh, la Sûreté du Québec, euh, l'escouade euh, euh, anti-émeute, ils sont assurés ils ont des, des assurances responsabilité pour payer le travail qu'ils font quand c'est délinquant. Et je vais m'informer là-dessus parce qu'ils sont censés avoir des assurances-responsabilité pour agir en pleine délinquance. Et s'ils n'ont pas d'assurance-responsabilité, c'est parce que chacun devient responsable de ce qu'il fait. Et là, ça va prendre le nom quand même de chaque policier. Mais je vais les protéger quand même parce que c'est le gouvernement qui va payer pour les policiers comme il paye pour les médecins qui, sont, qui ont l'immunité de faire n'importe quoi avec un citoyen, de lui injecter obligatoirement des vaccins ou quoi que ce soit par l'article 123 de la loi sur la santé publique, alors que les, les médecins, tous ceux qui sont dans le système de santé, ont une décharge de responsabilité, ils ne sont pas responsables de leurs actes, mais moi je les rends responsables par le gouvernement. Donc ce ne sera pas les policiers, ça va être le gouvernement lui-même, et il va être chassé de son poste en plus de ça, parce que je veux voir, je veux savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y en a deux qui ont fait paniquer la population actuellement. C'est Claude Poirier, un ancien policier, et Gilles Proulx, un ancien journaliste euh, ou, euh, ou quelqu'un justement qui travaillait à la radio et qui était là tout simplement pour prendre les appels de beaucoup de personnes. Ces gens-là sont rendus âgés. Et quand on est âgé, normalement, ils sont, doivent être payés très très cher pour euh, tout simplement euh, servir le gouvernement contre les besoins de la population. Ils doivent être payés très très cher. Donc, on continue là-dessus c'est ça, bon, c'est Et quand que c'est c'est c'est c'est C'est <rires> la tu qui est donnée, ça aussi. C'est la ticket, ouais. <rires> <rires> Stéphane, le gouvernement du 30 septembre 2020 de porter Alors Stéphane, euh, on est en direct avec les auditeurs de Radio-Québec? Qu'est-ce qui s'est passé ici, Stéphane? Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu c'est quoi les objectifs de la manifestation? Pourquoi on manifeste ici aujourd'hui? La première étape, c'est qu'on euh, voulait seulement que le Boscan a été saisi un loin parce qu'on sait que ça arrivait moins vite. Alors on voulait aider un peu comme on le tape pour hier. Euh, on voulait prennent conscience dans le fond que nos droits de libertés sont parfoués. Euh, bon, on n'a pas besoin de répéter tous les tests. qui sont faits par Alexis sur réseau Québec. Bon, on veut simplement que les gens se mobilisent, n'est pas peur. Mettons, on va vous laisser là-dessus. S'il euh, y a des développements on va vous revenir avec des images vidéo. Salut la gang! Donc, euh, c'est la manifestation, on vient de voir exactement... Donc, écoutez, je pense que c'est vraiment euh, un événement extraordinaire aujourd'hui. Ça prouve euh, l'indifférence de nos gouvernants sur la société. Euh, moi, je suis victime du système depuis euh, depuis l'an 2000. Euh, j'ai eu 69 ans cette année. Euh, les juges, les avocats n'ont pas le droit de respecter ni les jugements ni euh, les lois. Et moi, ben, j'ai des jugements qui ont forcé l'application de l'article 1 du Code civil et de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Et ces jugements-là ont été tout simplement... Euh, euh, désavoués, bien désavoués, euh, ils font objet de dérogation en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne qui abolit les libertés fondamentales et qui abolit toutes les garanties juridiques de la Charte canadienne. Les libertés fondamentales sont à l'article 2 de la Charte canadienne. La garantie juridique est à l'article 7 à 15 de la Charte canadienne. Et l'article 33 de pierre yves trudeau de 1982 est à l'article 33. Et pierre yves trudeau on sait qu'il y a des routes, il y a des ponts, euh, il y a l'aéroport de Dorval. Il faut enlever le nom de pierre éliott Trudeau. C'est une plaie pour le Canada. C'est une plaie pour le Canada. Et c'est à Montréal qui a fait son travail ici. Et il faut bafouer, il faut défaire carrément le nom. Il faut enlever ce nom-là qui est une honte pour toute la planète. Et il faut expliquer que l'article 33, c'est un article qui permet à tout le monde, sans exception, du plus vieux au plus jeune, au plus, au, au plus jeune, de, dans toute de toute allégeance, de tous les métiers, profession libérale, profession, métier, n'importe quoi, ouvrier, tout le monde a le droit de déroger à tout, même les policiers qui y a là. Et vous savez que la capitale de la générale, elle, elle a tout simplement violé les dossiers de la Cour municipale de Montréal, de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. Elle a déconsidéré la Cour du Québec, la Cour municipale, la Cour supérieure en, en imposant à la Société d'assurance automobile du Québec l'obligation de désobéir au jugement qui a été rendu par les juges Bisson de fontaine au, au dossier 721-773-710 de la Cour municipale de Montréal en 2003, en, en, en désobéissant au jugement des juges euh, euh, François Godbout, et Peter Bradley, au dossier 212-13028-373-041, et en désobéissant euh, au jugement du juge Rénal Fréchette, dont le palais du 6 de Chevrolet porte son nom dans le dossier 460 36 000084 046 euh, qui a été même déconsidéré par le juge Paul-Marcel Bellavance euh, par une pratique euh, illégitime, illégale, étant donné qu'il n'y a plus de couronne, il n'y a pas de règne ici, il a absolument rien. On met des gens en prison pour outrage au tribunal, alors que tout est délinquant ici. Et euh, je sais que, présentement, euh, notre ami euh, Joe Indigo a été libéré, euh, je pense qu'il a été trois jours, je pense, euh, euh, derrière les barreaux, a été emprisonné. Mais euh, j'ai vu qu'il a, a fait un clip euh, vidéo aujourd'hui, et puis euh, il dit que ça y a fait du bien, <rire> il n'y a pas de problème. Mais je suis là quand même, n'oubliez pas, je suis là pour aider euh, les policiers, pour aider la population, pour aider tous ceux qui travaillent là-dedans, un contre l'autre, à la demande d'Horatio de Arruda. Euh, je ne parlerai pas euh, de François Legault, il a été averti, François Legault, sur son répondeur, il a eu un message de moi. Euh, François Legault, c'est un enfant. C'est quelqu'un euh, qui est très riche, c'est quelqu'un qui a eu euh, quand même, euh, comment je peux dire, un Transat et tout ça. Euh, c'est un enfant, c'est tout. Euh, il est un peu comme Justin Trudeau et puis euh, il ne sait pas quoi faire. C'est pas un politicien cet homme-là. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la population. Et euh, actuellement, il n'est pas au courant, lui, qu'actuellement, ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, il faut que Trump soit, euh, euh, ait le COVID-19 et euh, que ce soit publié dans les journaux. Il faut qu'il fasse ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont coincés par les médias d'information et qui croient au COVID-19, comme ici au Canada, alors que c'est les marchés boursiers qui doivent sauter, c'est les marchés boursiers qui doivent disparaître, et tout l'argent, il va faire que chaque pays devienne souverain. Là, il n'y a plus de souveraineté, c'est les marchés boursiers et l'Organisation nationale, euh, euh, l'Organisation des Nations unies, ainsi que l'Organisation euh, mondiale euh, euh, de la santé l'Organisation mondiale de la santé, euh, sont des institutions <coughs> complètement délinquantes, complètement illégitimes. <coughs> Excusez parce que je mangeais des pinotes, je crois, je me tout fait à arachide. Mais euh, c'est ça, je pense que vous devez quand même <coughs> continuer à agir, mais. Euh, ça ne donne rien de continuer à faire des rassemblements et des démarches actuellement. Donc, euh, je suis d'après euh, tout ce qui se passe. Et, et euh, ça va être les assurances à responsabilité, surtout la capitale change générale qui appartient à 540 000 employés de l'État, qui va payer parce qu'elle s'est fait le modèle de toutes les compagnies d'assurance au Canada, sans exception. Que ce soit des compagnies de chance en anglais ou en français, et que ces compagnies de chance-là en anglais ne comprennent pas le français, ils vont tout payer quand même. C'est pas compliqué. Parce que si une compagnie de chance est capable de passer par-dessus les jugements de la Cour municipale de Montréal, qui est allée ensuite de ça, qui a été débattue par opposition devant la Cour du Québec et qui s'est terminé, si on veut, devant la Cour supérieure, et que rien n'a été respecté sur la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique qui a été reconnue par les juges pour forcer l'application de l'article 1 du Code civil et l'application de la Charte des droits et libertés de la personne. Je vais vous dire une chose, le DPCP, euh, Annick Murphy, et, ainsi que toute euh, son organisation, les gens qui... Euh, qui pratiquent, qui, pratique, qui fonctionnent à l'intérieur de son organisme, euh, devront euh, <coughs> commencer à regarder euh, dans quel état ils exercent leur fonction. Dans quel état? Est-ce qu'ils sont dans un état délinquant volontaire ou est-ce qu'ils sont dans un état délinquant involontaire? Et s'ils sont dans un état délinquant involontaire, ils doivent me dire qui est l'autorité au-dessus d'eux, qui fait que ces gens-là sont obligés d'être dans un état délinquant involontaire, qui force nos enfants de la sécurité publique, que ce soit l'escouade anti-émeute ou peu importe, qui force tous ces gens-là à donner des tickets présentement à des citoyens qui ont perdu leur liberté depuis l'article 33 de la Charte canadienne, qui supprime en euh, 1982 que sont les libertés fondamentales et qui suppriment les articles 7 à 15 que sont les garanties juridiques donc les policiers actuellement sont dans le monde juridique dans... c'est eux qui font appliquer si vous voulez les... les règlements des décrets ou des ordonnances hors la loi hors la loi, il n'y a plus de souverain ici il n'y a plus rien et chaque fois qu'on utilise le mot souverain, celui qui l'utilise dans l'administration de la justice doit être pendu doit être pendu. Mais on n'ira pas jusque-là, vous comprenez, parce qu'il faut négocier avec ces gens-là. On ne peut pas aller jusque-là, ça c'est certain. Mais n'oubliez euh, pas une chose, c'est que le gouvernement va beaucoup trop loin présentement, et le ce c'est pas sa place, il n'a pas sa place, qu il donne sa place à quelqu'un d'autre, il a perdu crédibilité. C'est une honte par l'article 33, il ne veut pas parler de l'article 33, il ne veut pas parler de l'article 2. Euh, qui fait l'objet de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne. Il ne veut pas parler de l'article 2, qui est une dérogation qui, qui, qui est tout simplement l'instrument de liberté de tout le Canada au complet, de tous ceux qui vivent au Canada. Et ça n'existe plus, cette liberté-là, par l'article 33, qui permet de déroger aux libertés. Et on voit ce qui se passe actuellement à Chicoutimi. Donc, euh, et les articles 7 à 15, que sont les garanties juridiques. Même si les citoyens qui reçoivent actuellement un, un biais de contravention, demanderait à, aussi aux policiers d'écrire euh, un, euh, une contravention contre le gouvernement. Les policiers vont refuser. ou Essayez-le quand même. Mais normalement, je sais que les policiers vont refuser. C'est malheureux si j'avais le numéro d'Alexis Cossette-Trudel. Euh, C'est le temps là, de faire, faire une contravention contre euh, Horacio Arruda et contre euh, François Legault par les mêmes personnes, pesantement, qui donnent des bières de contravention aux citoyens dans, cette, euh, dans ce rassemblement-là. Donc, euh, on revient là-dessus un peu plus tard. À bientôt. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors, salut tout le monde, on, va, on est à Rimouski, on va vous montrer les images. La police semble vouloir... Euh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 sera toujours vainqueur. Un peuple uni sera toujours vainqueur. C'est quoi la ligne pour hein. C'est une, une jeune fille qui est très politisée. Et euh, c'est vraiment de l'un qui dit jeudi. Merci. C'est un peu grâce à elle, si je suis. Alors, on n'a jamais vu ça au Québec. Si on vu ça pour la grippe. Alors, merci. Merci. <rires> Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que là, présentement, les gens qui reçoivent des billets de contravention doivent faire formuler un billet de contravention contre Horacio Arruda et contre le premier ministre. Ça peut se faire sur le terrain. Il y a des gens qui peuvent aller rencontrer la direction euh, policière là, pour euh, tout simplement loger une euh, plainte, une contravention euh, pour abus de pouvoir, euh, pour dérogation aux droits, aux libertés en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne qui prive la liberté des gens, qui sépare les familles, qui divisent les familles, qui divisent la société et qui, parce que euh, nous voulons nous unir dans la nature, naturellement, entre humains, euh, c'est rendu que c'est criminel et les policiers n'ont pas le droit de s'opposer à ça. Et s'ils s'opposent à ça, c'est parce qu'ils ils sont obligés de le faire par un état profond dont nous ne connaissons pas le nom des gens occultes, des bandits qui sont en arrière de l'état profond. Mais ça va sortir éventuellement, on va commencer à avoir des noms. Il y en a beaucoup qui vont faire des recherches là-dessus et qui vont me le dire. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.